Avec jean on a été au nightclub pour danser. Eh ben, on a bu. On arrivait sur les coups de minuit, ça venait d'ouvrir. Comme il n'y avait personne sur la piste de danse, on a été prendre un verre. Et puis, euh, en attendant que le monde arrive, hein, ben, on a bu un deuxième verre. Et puis, on a enchaîné avec un troisième. Ben oui, parce qu'on n'était plus vraiment tout seul, mais pas encore assez nombreux pour être noyés dans la foule. Alors, on a bu comme ça jusqu'à 2h, 2h30. Et puis, je ne sais pas pourquoi, si c'est l'effet de l'alcool ou quoi, mais d'un seul coup, il y a eu un raz-de-marée humaine hein, qui est arrivé dans le nightclub, et alors là, on pouvait plus danser, plus de place, rien. Et bien bah alors, du coup, on est retourné boire, mais quoi En attendant que les gens partent un peu. Et ça, bah, jusqu'à 4h du matin. Et puis, alors là, je ne sais pas non plus si c'est encore l'effet de l'alcool, hein, mais je crois pas. Mais quand nous sommes arrivés sur la piste de danse, et bien ça a clignoté partout. Ils avaient mis la musique super fort, mais surtout... La piste de danse, elle s'est mise à tourner. Mais vous vous rendez compte Une piste de danse qui tourne. Mais c'est hyper dangereux ça. Mais il faut jamais faire ça. Alors du coup, avec Jean-Mi, on s'est dit que plus jamais de nightclub. Hein, cet été, on ira au bal musette. Parce que ça, au moins, c'est plus calme. Et moins dangereux.